Allez, on va faire une intro un peu créative, ok J'ai loupé. Bienvenue dans cette vidéo, vous devez regarder cette intro, c'est important. Non, ce ne sera pas une OP, non, je ne vais pas vous présenter un énième jeu. Surtout qu'en vrai, euh, je ne vais pas trop d'OP sur ma chaîne, même si... Ça va venir, ça va venir. Je vais... Faire une vidéo FAQ. Alors là, les gens sont en train de se dire, il n'y a rien de fou dans une vidéo FAQ. Oui, mais j'en ai jamais fait sur ma chaîne. J'ai créé ma chaîne en 2014. Ça fait 8 ans. Oh, ça fait 8 ans que j'ai ma chaîne. Voilà dingue. Ça fait 8 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube. Je n'ai jamais fait de vidéo FAQ et je pense que c'est le moment. Certains se posent plein de questions sur ma vie personnelle. Privé, mes cours, mon poste de conseiller municipal, certains ce que je fais dans l'arbitrage de volley, d'autres tout simplement sur mon contenu. Récemment en plus je viens de tweet comme quoi j'allais sortir à Sarah Minecraft, je sais qu'il y en a qui se posent des questions, vous pourrez les poser dans la FAQ. Ne posez pas que ce genre de questions parce que sinon, euh, bah la FAQ elle sera un peu vide genre. Et je sais que vous avez plein de questions pertinentes, tu as plein de questions pertinentes, je sais pas mais tu te poses certainement une question. Quelle est la taille de mon chiffre Ça il faut se... ça c'est... j'y je... répondrai. Je répondrai dans la vidéo, on verra, voilà. Alors je vous invite tout simplement à poser toutes vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Si vous en avez d'autres et que vous voulez pas retrouver la vidéo, vous avez la possibilité de les poser sur Twitter. Vous mettez un petit tweet avec le hashtag FAQ. Moi quand je vais avoir besoin de trouver toutes les questions, bah je taperai FAQ et je tomberai sur votre question. Je ferai peut-être une story Instagram dans les prochains jours où vous pourrez votre poser votre question, vous savez, avec l'onglet le... questions sur Instagram. En tout cas voilà, j'ai l'intention de faire cette vidéo FAQ parce qu'il y a plein de choses qui vont venir, plein de choses qui se sont passées, plein de choses qui vont arriver. Et je pense que ça me fera du bien, même à moi, de faire un petit point sur les questions que vous pouvez vous poser et sur les questions que moi-même, je me pose sur moi-même. Ouais, parce que moi-même, j'ai envie de me poser des questions à moi dans la vidéo, genre. J'avance pas plus. Vidéo FAQ qui va arriver prochainement. Posez vos questions dans les commentaires. Je vous fais un gros bisou. Ah non, merde, j'ai oublié de présenter euh, la vidéo. Vous connaissez tous SNK, Shingeki no On se souvient d'une vieille vidéo où euh, j'ai eu un accent un peu bizarre sur un rôle... Euh un pour moi Aujourd'hui, nouvelle vidéo SNK, AOT, mais c'est la V4. Avant, on avait les titans, on avait les shifters, et on avait les gentils. J'ai oublié, les soldats. Vous oubliez tout, ça n'existe plus. Les camps du mode de jeu sont les Eldiens, les mares, deux camps qui sont en duo, Sig, Yelena, Eren et Flock, et enfin les solos avec Ymir et Parasite. Les deux duos sont très importants dans la partie. Ils vont avoir la possibilité à 1h10 d'aller dans l'axe. L'axe qui n'est pas genre... Euh... Vous savez, le... La média nous... Non, on va arrêter, c'est pas ouf. Eren et Sig vont devoir tuer Ymir, qui, on rappelle, à double vie, et lorsqu'elle mange une gapple, à 4 cœurs d'absorption. Il y a trois plans qui peuvent arriver dans la partie. Si Ymir meurt, c'est soit le plan d'Eren, soit le plan de Sig qui va se mettre en place. Si Ymir arrive à tuer Eren et Sig, c'est le plan d'Ymir qui se mettra en place. Je vous laisse le document pour lire tous les plans, c'est un peu compliqué. Le but, c'est qu'on sorte plein de vidéos sur ce mode de jeu pour que vous compreniez au fur et à mesure. En tout cas, dans cette partie, vous verrez que c'est pas très important, mais je préfère vous mettre le contexte. Comme ça, vous savez à peu près de quoi on parle. Et vous êtes en train de me dire, mais les titans sont où Les titans sont simplement dans le camp des mars, ou de certains Eldiens en fonction de l'animé. Du coup, les titans ne sont plus appelés titans assaillants, titans colossal. C'est sim simplement des rôles qui possèdent des titans. Par exemple, dans cette partie, je serai Lara. Et je possède le titan Warhammer. J'ai la possibilité de me transformer. Quand je me transforme, il y a un bloc de fer qui spawn sous terre, là où je me suis transformé. Si je meurs dans le rayon de ce bloc de fer, je respawn. J'ai trois armes différentes à utiliser quand je suis transformé. Un marteau, une lance et une arbalète. C'est vraiment une vidéo pour vous lancer un petit peu dans le gameplay d'AOTV4 et pour vous inciter, si vous voulez participer, à venir sur Discord. Comme ça, vous pouvez participer au game non-sub quand j'en fais. Et s'il y en a qui ont la moyenne de ce sub avec Twitch Prime, bah vous pourrez participer au game sub AOTV4. Attention d'ailleurs, je tiens à le préciser, aujourd'hui, c'est ce mois-ci, le mois de septembre, c'est le mois pour ce sub. Vous avez des grosses réductions sur les subs, 20% minimum pour un mois. Et si vous prenez un sub de 6 mois d'un coup, vous avez presque 2 mois offerts, tous ceux qui hésitent, à payer leur sub, etc. C'est le mois et ce mois-ci. Sur ce, gros bisous à vous. Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas, dans les commentaires, avec le bichard FAQ. Et s'il y en a qui ne sont toujours pas abonnés, abonnez-vous. On est en route vers les 100 000 abonnés. Gros bisous à tous. Oh non, pas lui. Arrête-toi. Hein. Oh, hein. Quoi Qu'est-ce qu Oh, qu oh, re oh que... redonne-moi un coup, je te fume. <rire> il faut savoir taper, hein. Je t'ai donné un coup, il y a des particules, mais ça a pas donné les coups. Allez ah, groupe la terreur! Eh <rire> bon, bon, bon, hey mec, t'as pas de diamant, mec? Oh putain! Cassez-vous, oh, cassez-vous! Ouais, je disperse! <rire> ça bypass, ça disperse. 50. Allez. T'as pas été disperse? Non. Je rêve ou y'a l'éclaireur qui vient de me mettre un coup? Mais non, c'est moi. Non. Si si, je t'ai tapé. Non, non. Si si. Non. Pêcheur et Titan! Pêcheur et Titan! Mettez-moi! Mettez-moi! Péchard et Titan! Arrête de crier! Arrête! Mettez-moi! Mettez-moi! Non mais ouais, ah, il me tue vraiment! Il me tue vraiment! Mais je rigolais! Hein et, il m'a montré sa plume! Mais non non non! Ça, non, vrai, ouais, bien sûr! Que sûr. Que oh le mec! Possible, oui. Oh le mec! Non, non. <rire> il m'a montré <rire> sa plume! C'est bon? Craie, craie, craie! Voilà, il m'en touche! Merci, merci, merci! Bon, fume-le Allez! Quoi? Euh, je... Non, non, s'il vous plaît! Non, non, les non, je suis se ma, tape! Non, les te je je Les me me tape! Ouais. Les c'est c'est qu'il a une Les c'est Ils sont 100% méchants, tu les après. Oui, oui, ils nous tueront après! Tu es Mais ils meurent Ah, voilà! Bah, non, mais les ça Ah, oui, oui, oui! C'est ta faute, Bichard! De quoi? T'as dispersé, ils sont morts! Oui, il meurt bizarrement, les. Je sais pas où il est mort Ouais, ouais. Moi, ça, bon, oh, je sais oh, pas, on s'est pas où les morts. Non, mais l'éclaireur. Les... Oui, mais il m'a attaqué, c'est lui qui m'a attaqué. Il m'a attaqué, il m'a dit J'ai vu ta plume, frérot, j'avais une épée en main. Et, et, et, et l'éclaireur oui. oui. était avec nous, donc il sait que j'ai pas montré ma plume. Mais le lui. problème, c'est que le mec il disait que Bichard avait genre. Il est là, les Mais j'ai jamais vu ça. Oui, voilà. Et t'étais à côté de nous tout le temps. Oui, et je le collais Ah oui, voilà. Il a mis tout comme une merde. Moi je pensais qu'il rigolait à mettre des coups. Oui. Et quand j'ai vu qu'il me tabassait vraiment J'ai commencé à paniquer Non il n'y a pas de big screamer privilège les gars enfin, L'éclaireur il a juste pas vu moque, il est juste aveugle Mais ils auraient quand même suivi l'éclaireur Même si c'était pas moi tu vois L'éclaireur il est 100% safe donc oui Bichard Ouais T'as le pseudo de l'éclaireur ou pas Parce qu'on a entendu sa voix Mais sinon tu sais ou pas Ouais je sais qui c'est Ok ok Bah le dis pas forcément mais Bah non hein ouais. <rire> Oui il a mis sa flèche sur moi Je me souviens je suis mort à côté À, à cause de ça euh, Guil. En vrai, cette fois-ci ça me dérange pas vu que je suis safe. Donc vas-y, tu peux. Le puzzle ça fait trop de bruit quand on marche dessus Ça rend ouf Je veux du gaz Revenons au jeu, revenons au jeu. Revenons au jeu. Allez, ça va C'est le petit coucou de Bichard, regardez. Et les camarades, elles là. Faut encore qu'on euh, qu vous explique. Hein. Ouais, je veux dire. Mais j'étais à côté, j'ai pas vu de plume. C'est pour ça que je disais que c'était bizarre. Pour ceux qui étaient méchants. Ils disent que le Zachlé a spec de Bichard. Mais, mais Zachley peut pas spec l'arbre de Bichard. En gros, si, mais, si ouais, si mais il il j'aurais reçu un message. On ouais, mais c'est euh... que s'il reste 7 minutes à côté en plus. Non, mais sauf donc... qu'il reste 7 ouais, 7 Non, non, non, il est pas resté. Il, il est pas du tout resté. Il est bah pas ouais, pas je sais, je sais, il est pas, c est c est c est pas est du tout resté. Chut. Si vous me collez les masques, hein. Comme celui rien Ah ah. Bah au pire, battez-vous hein Moi je. comme ça Non, on ne va pas, nous, nous, nous on est sympa, nous. partie de mon groupe, tape-le Pourquoi pas, tu me suis T'inquiète. Je sais pas. Après je dis ça, mais il y a un éclaireur qui me suit depuis une demi-heure. <rire> <rire> au niveau de... Les gens qui suivent. Et mais on me voit pas, donc c'est pardonné. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, non, on va pas jeter gros pieds, là. J'hésite à tenter de le fumer, mais... Est-ce que t'es safe un moment, je te passe de as façon. Ok. faire bah, si, bougez, bougez. C'est que eux qui attaquent un là. Bat Nous on, coup on, coup on coup regarde parce qu'on sait pas. Ouais, mais t'es mal. le bras de Zapel là J'y Il m'a mis deux couilles. Il est pas trop <rire> en dessous, oui. Tiens. Merci, bro. J'avais peur que tu balances qu'on est ensemble <rire> alors qu'il est à côté là. Mais non. Viens, on se tourne <rire> au zéro ils on tout. Putain, je me tue comme en fait. Non, ok. Il était avec vous Oh. L'éclaireur Non non. Parce qu'il a traîné suivre. avec moi au moins 30 minutes dans la game. Ouais, c'est ce qu'il euh... ce qu semblait. Ouais, oui. oui. Mais euh, il était plus avec nous là. On a croisé euh, le groupe d'Omega qui coursait Jarfi. 30 minutes et après euh, ils sont il Bah en fait il y a Omega qui croisait Jarfi, donc je pense qu'il a suivi pour pouvoir les regarder qui mourait Parce qu'il va bah, vous verrez de toute façon je pense qu'il va mourir. Ah non c'est Jouvaille, pas Jarfi, Jouvaille. Jouvaille. Okay. Ouais. Ah mais plus c'est gros plus ça passe. Hein. Armine. Ouais. Eh, la prochaine fois faut dévot plus hein. <rire> zéro, euh, zéro discrétion. Ah oui, oui, oui. Oui, oui Désolé les gars. Non mais c'est pas fou quoi. C'est bah, pas, c est c est pas fou. Que... C'est pas fou de dévot. Moi, je interdit dans tous les modes de jeu. Je suis désolé. Bon, j'avoue qu'on a pas peu fait une copine en dirigeable. Ah ouais, ah oui oui, là c'est là c'est un stomp hein. Oh un titan vient de se transformer. C'est tout enfin, droit là-haut. Ah ah oui oui. Ah c'est chaud là. Là, ça va être compliqué là. Tu l'avais dit, c'est Mario ouais C'est vrai que c'est très Mario H.E. Hein. Non, mais on a tout vu, on a tout vu, on a on tout a a vu, t'inquiète. Non, mais vous avez vu les trucs Oui, oui, oui. Il oui. ah, y avait Eren, euh, tout... Flush, ils étaient l'envolé. De quoi Eren Ouais, il y avait Eren, floches et l'envolé. Et Eren, ils, ils pas sont sautés, ils ont tué Mika Sarian. Eren il aurait pas tué des marques plutôt Bah je sais ça. pas, genre ils ont tué le soldat simple et on les a 3v3, et on c'est plus coup ça peut tuer bon. Mikasa c'était mon... mon maître, je sais pas quoi là et Les saucissons oh, il avait euh... tiré du babiski, Et qui méchant tu viens de je... Ouais et qui était avec eux Ouais et qui il est méchant Ouais, ouais le... si Bah c'est il est enrôlé alors, il est enrôlé Bah si il, il est avec eux C'est demande lui, demande lui, c'est lui qui s'est fait à hein Nous il est à côté il, il, genre, euh, s'il si est pas en premier, je Il est où le stuff d'après vous J'ai envie d'aller chercher un casque. Là, oh là -bas. là. -bas. là, -bas. là -bas. Faut trouver tes gens, de toute façon. Est-ce qu'on le fume ou est-ce qu'on le garde avec nous jusqu'à la fin de la game On est revenu sur les lieux du clim, les gars. C'est en train de spawns. Oui, désolé. En vrai, pour l'instant, il n'y a aucun LDN ni un sous le qui est mort. Il a failli cramer notre, notre groupe là. Il a failli cramer notre groupe Il plus que 6 Attends mais du coup genre, si vous les 3 en essaye, le groupe d'Omega essaye, puis le reste il est méchant Ouais on fume tout le monde alors J'ai vu le mec derrière du coup il est méchant Bah... go que vous étiez les knife Flash, il y avait les Bah non du coup, du coup ils t'ont fight mec Ils t'ont fight tu l'as dit Ber si vous voulez genre je peux faire la pique du gay Attends t'es Onion Copen Bah si euh, fais le ballon, fais le ballon! Fais le ballon! J'allais dire, mais ça me coûte 10 de gaz! C'est pas grave, ah ouais. c'est pas grave, je vais voir le ballon! Wouah! Wow Une de vie Comment on monte? Comment on monte ça, avec ouais. toi? Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment de fun! Ouais, t'inquiète, ouais, merci! Bah, euh, ouais. ça part en mode. Genre, tout à l'heure, j'ai fait genre euh, minutes de dirigeable pour aller au zéro quand tu me as disperse! Ah bah, Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? C'est moi oh. ça! C'est moi ça! Vous êtes quoi? C est c est quoi. Euh Vous êtes bien, il y trucs! Là. Merde, ça me répond même pas, d'accord, Si, si, on est euh, marre. Mais comment ça, vous êtes en convaincre, vous pouvez pas utiliser ça Oh, mais Aito, t'es paumé, mec Hop, euh... Technique de ça, hop est grave, ça. Euh... On monte, on ouais, monte Non On te voit C'est tellement long Descends C'est Oh le fight Oh Let's go way Oh la d'un Il y a Il y a que nous Il y a nous Il y a nous Il y a nous Mais pourquoi Il celui derrière J'ai pas la liste mon erreur Ah McDoff il est avec nous c'est agressif, le dernier tu pars Voilà je suis désolé mec On est là On est là Il est avec nous Go fight derrière go fight derrière mais c'est. Mais, mais t'es toi Mais vous êtes avec nous ou non Ouais C'est pas avec nous, c'est pas avec nous. Ah oh, mais c'est pas, passé. Ah c'est pas grave. Bah change de chou, c'est pas Oh la En forêt, Désolé. Bon t'inquiète, moi je vais survivre. Hein. Mmh, mmh. Oh c'était chaud hein. C'est trop le truc de l'assaillant. Mais de ouf, il nous a TP 15 secondes en avant C'était trop fort Oui c'est vrai, c'est vrai <rire> Ah mec On s'est fait, euh, fait défoncer là. Et ouais si moi on m'a dit qu'on m'avait donné toute la liste Ils sont de, ouais, là, ils, oui. sont là, ils sont là, ils sont là, viens on les fight en vrai Et on peut discuter on au pierre si vous voulez On a pas besoin de ce fight hein ouais, il y a les... Il y a les bichards Ouais oh, t'inquiète Faut venir là là, là. T inquiète, t inquiète. je suis bon, là T'inquiète t'inquiète je le défonce J'ai besoin d'aider. j'ai mais frère, je me fais déjà voler sur l'autre côté Ah C'est horrible Non, sauf tout seul En vrai, si vous êtes bleu, bah vous avez intérêt à la tuer Oui, oui, non, c'est vrai, non Il n'y a pas ce de lave Avec moi, Sagoski? Euh, a été... l'aide, si l'aide, si vous êtes vert, aidez-moi. Si vous êtes vert, aidez-moi si aidez vraiment. Hein. Non, non, non, tu peux euh... pas taper, tu ah peux pas, pas taper, tu peux euh, taper. Euh... Vous êtes deux? Oui, oui. Il oui. oui, oui. ouais, y, y avait un mec, il y avait un te mec, il y avait un mec. On te souhaite bonne chance, les On te souhaite bonne chance. J'ai Non, non, mais vous êtes censé partir, les gars. Merci beaucoup. On peut des Non. Vas-y, viens. Bon, en on a géré notre fight. Du coup, on a tué qui? On a tué Eren, on a tué Flock. Et Armin en oui. relais, Mais Sig et Elena, on les a pas vus hein. Où sont les autres joueurs enfin, En vrai c'est vrai que ça fait très maru haché quand même comme game. Très très très peu équilibré quoi, Il y a trop de méchants et pas assez de, de, de gentils en fait. Du coup faudrait up les safe, mais euh, ouais, étant donné que les méchants se connaissent des gens en de trop, c'est très ça. Oh le plus sûr s'il te plaît de moi Ouais ouais bah voilà. Ouais bah c'était sûr. Allez go. Euh... go, go, go, go. Mais t'inquiète, euh, ils me suivent pas. Tu... Ah ouais non, go go devant ah, mais... ouais, je... Oh non, on est déjà en faillite, on est déjà en C'est le moment là. Pas tout de suite. Si si si, hein, vraiment. Si ah. c'est le moment. Ah. Tu... tu peux plus me faire face. Allo Allo allo Regarde, à moi. Mais je comprends pas. Non, ouais, non, il est méchant. Pichard, il est il est méchant. Venez, venez, venez, venez, fight. Ouais. Mais les gars, non, mais vous devez pas me tuer. Vous devez pas me tuer, mais vous devez m'aider quoi. Mais j'en avance. On fait que passer, on fait que passer, on fait que passer. Pierre est tout seul là, allô. Mais bah t'inquiète, on t'a tout le monde, on est obligé Oui, non, mais. Viens, viens, viens, venez. Moi je meurs pas, hein, vas-y. Bon. Ah, mais vous êtes en groupe, vous Ouais. Ah, mais c'est le duo aussi, gay. Oui, il est solo, il est en il est solo, il est il est Et il est pas en bonne situation pour fight! Je... Oui, oui, oui, non. oui, oui. Se... Euh, Attends, il est où Bichard là? Bah, attends, attends mais... il est, est, est frères Moi je te suis, hein! Oh, vas-y! Ah la, la rote de merde! <rire> <rire> <rire> il... Oh, j'ai. suis avec toi! je lui ai pas mis un coup? Je lui ai pas mis un coup? Je me suis fait défoncer? Ah, je jeu là! Mais je me suis fait défoncer, j'ai pas mis un coup! Ah, tiens, euh, il. Donne-moi un coup! Euh... DP Oui Euh... au plastron Ouais. Encore Comment? Comment Ah ouais, je viens d'avoir... Euh... en temps Non, je viens de prendre... Si, deux cœurs et demi. Deux cœurs et demi de temps Et là, tu viens de me tirer dessus, non Je viens encore de prendre deux cœurs et demi, là. Mais quoi Attends, mais... Je t'ai... Je vais, je t'ai pas donné un coup. J'étais en mode, mais je suis en train de me faire défoncer. J'allais mourir. Ah, merde, ah oh, j'étais pire! Ouais, ouais, ouais, super! C'est pas grave, c'est pas grave, Hugo! T'inquiète, ouais, Ça mm -hmm. va, moi! Oh, Zay, que je te demandais pas, désolé! connard hein. <rire> <rire> Je te défense, monsieur, je te défense pas déjà! Je m'en vais maintenant, je pense, hein c'est l'heure de s'en aller! Ah, ouais, mais lui, il a un cheval! Non, euh, il a un cheval, pardon! Et l'autre, euh... l'autre il a speed, je sais pas comment il est! Aïe! C'était un boss saut! Ah, mais il euh... a Vas-y What Il a plus de vie il est toque Ouais mais moi non plus, j'ai 4 cœurs On On Ah bah c'est résistance Tire boost non Bah c'était surtout pour te donner euh. Un effet en fait Oh non j'ai du bloc. Oh le bad Ah j désolé hein Non Je suis bien les gars je suis noyé On a pas ce avoir d'Igap là euh... Peut-être qu'il l'a mort, quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, ouais, je sais pas. Peut-être qu'il a. je sais pas. Ah, Magat est mort, c'est pour ça, ok. Eh ah, ouais, ouais. Hey, mais c'est sérieux en vrai comme game, là hein. Bah... Alors, t'as allé solo ou pas Bah j'ai en fait, ils sont morts. Ah, roll. Il reste 4 Mars, 2 Eldiens et Ymir. Avec nous, il y a un Zidane et Ymir. Par contre, du coup, je me suis fait tuer avec le temps de la game et je pensais être mort. Enfin, en fait, il m'a donné des coups et le temps, là... J'ai peut-être changé de passe train de. fight, fight. Attends, mais. Derrière moi C'est bon, il y a un mort. Fais gaffe, fais gaffe, je vais le taper là. De toute façon, je suis mort. Oh yes Oh yes J'ai le J'ai J'avais toutes mes chances de gagner ce fight Oh, j'avais le coton de glace, j'aurais juste dû m'enfermer, je suis trop con Quelle est la taille de mon chivre Non, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question pertinente quelle est ton adresse Ton numéro de téléphone Ton numéro de sécurité sociale Non, c'est un peu bizarre quand même d'avoir toutes ces questions.